Et hey bonjour à tous et c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Sunshine Aujourd'hui, il l'heure de faire les choses à l'envers dans le jeu Alors oui, non, pas, bah, on va pas faire un, un nouvel espé, non mais... J'avais trop cru que j'allais m'empêter à faire un nouvel espé Non, en, je, en fait, je vais vous montrer comment monter là-haut, en fait euh, Dans le monde... Ah. Ah. j'ai hein. Non, je vais vous montrer comment monter en haut à la hauteur le plus élevé du jeu sans euh, la, la buse rouge enfin la buse rouge sans la buse rouge on pourra là -haut. Et... On se monter là-haut on faire un soleil là, parce que... euh, tu peux le faire aussi Pour... non pas ça <rire> Oh, T'as nettoyé le soleil? Hein. <rire> non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, mais c'est du non, ta mère, Allez, sort du truc Wouah fais gaffe Mario C'est pas facile facile mais voilà Regardez ça vu le pro Vous avez vu le pro là oh, C'est cool ça Vous avez vu le pro là Poum poum poum! Eh oui, on est en terre du monde! Pa pa pa pa Ça passe le SP, j'aurais dû faire comme ça! C'est oh, trop bizarre! Les chiens ils s'ennuient pas! Ah, bah, ils sont fous là! Ouais, Qu'est-ce qu'on qu qu fout là, dit Flood? Ah, <rire> tu m'étonnes. On est censé s'occuper de les et toi tu vas au village Pianta. Non, rien de <rire> Non, c'est ça, Mario. Ouais, Non, tu tombes. Genre! <rire> oui, il est tombé, il est tombé tout seul, c'était drôle. <rire> ah oh, merde! Mmh. Allez, fais ton bourbot. Non, ouais, je regardais juste. What? Attends, c'est peut-être pas mal. Attends, je mets juste deux... De, de... Ah non, attends, c'est peut-être normal. Ou pas, c'est peut-être pas normal. Ah, là, c'est peut-être normal. Ouais. Oh là. Oh, on entend plus. Oh là. Ah oui, du coup, ça fait un bug. Viens. Viens, Mario, il est beaucoup plus rapide qu'avant. Ah, ça reste à 60 fps. Oh, ça marche très bien. Ah pardon. <rire> non, sinon ça va. <rire> J'ai connu. Bon oh, là, c'est je perds contre lui. Non, y a vent de cancer, il y a des... ta merde C'est pas ça que ça fait... <rire> ouais le mec il fait juste une vidéo comme ça. <rire> C'est pas un les play Je joue le cherche. Ouais oh, je suis accroché grave. On va être à côté d'elle. Vous allez voir. On va être avec qui il vient me parler. Oh, regardez Marie, il retourné sur la dame. Ah oh, c'est malin. C'est drôle. Vrai. En fait ils m'ont parlé en même temps. J'ai fait ma technique. Oh là. Il est descendu à 45. Bon je vais pas faire longtemps la vidéo. Quoi le Ah, sauvetage du maire! Bah, T'es qui toi? <rire> ouais, il le connaît pas! Ma <rire> bah, merde, putain! <rire> Sans être là, lui hein. Sans être à la place de l'épinion avec Peach. Bon, oh. là voilà, il est temps à capturer, putain! <rire> je, suis, je suis pas là! J'étais dans la là, là, quoi. Il a foutu un sac bordel! Ça, je ne te fais pas dire. ça On s'en fout. on suis au troisième fichier, donc on s'en branle. Hein, un petit peu. C'est quoi, je veux me brûler le cul là Voilà Tout simplement par contre. Ah là Tout simplement Non je l'aurais pas fait le niveau hein? Si je pouvais pas faire ça comme ça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 Après l'aide de cela, c'est quoi? Du coup, ah. C'est Chouchon je peux vous dire. Pas tant que chien. Non Mario, quoi Bon, on peut le laisser, hein. Mario, Mario. T'as pas. What <rire> Ah lui, oh, il oui, il <rire> fait continuer. Oui Chut Ouais, mais t'inquiète, j'ai copié le sang. Oh, mais merde. Oh, on voit la télé ou on voit la télé, on voit le compte. Excusez-moi. Moi, Moi excusez-moi, euh... j'aurais pu déranger normalement. Oh, le tournoi, un... le mec, il le tonneau sur la gueule du chien. Il aurait dû faire ça après. Ah non, tu vas pas là-bas. Qu'est-ce que espèce de... Mais ferme ta touche, toi, elle chante. Oui, c'est bon, j'ai compris. Oh là là, il casse quoi Allez On tire